Je suis Claude Gruffat, je suis né dans une modeste ferme laitière en Haute-Savoie, dans une région de semi-montagne, ce qui a forgé mon modèle d'agriculture dans mon enfance. Ensuite, mon début de carrière professionnelle, je l'ai fait dans un organisme agricole et là, j'accompagnais l'installation des jeunes en agriculture. Début des années 80, j'ai pris conscience de l'importance du modèle agricole sur la vie des paysans et les conséquences que ça pouvait avoir. Et donc, j'ai choisi de changer de modèle d'agriculture et de travailler pour un autre modèle qui était celui de l'agriculture biologique. Je suis rentré dans le monde de la bio par la consommation. J'ai découvert ce que c'était que la consommation des produits bio, ce que c'était que le mode de pensée d'une consommation responsable en tant que citoyen. Mon parcours, ça fait plus de 35 ans dans l'écologie, dans la bio, 25 ans chez Biocop, 15 ans à la présidence de Biocop que j'ai choisi de quitter pour m'engager dans les élections européennes. Mon mandat de député européen, en fait, moi je souhaite l'investir dans le changement de modèle d'agriculture pour accompagner l'agriculture conventionnelle vers la bio, d'une manière vraiment massive et globale. Et pour ça, évidemment, le, le sujet principal, c'est la PAC. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point qui me tient à cœur aussi, c'est l'évolution d'un modèle économique pour aller vers l'économie sociale et solidaire sortir de l'économie financiarisatrice et dont l'objet unique est l'argent, pour là aussi apporter un vrai espoir aux citoyennes et aux citoyens de France et de tous les pays d'Europe. Troisième sujet, le changement de modèle de commerce, sortir de la compétition pour aller vers le commerce équitable. La France a déjà légiféré là-dessus, l'Europe non, donc j'aimerais bien pouvoir intervenir aussi sur cette question-là.